Déclaration des députés. Député de Waterloo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lorsque le gouvernement Ford s'est débarrassé du régime de plafonnement et échange, il s'est débarrassé de plusieurs programmes qui étaient essentiels pour nos collectivités. C'est la façon dont le, un programme municipal a été a été éliminé. C'est un programme qui permettait aux gens de prendre des décisions plus saines. Cette, ce, cette année, six personnes sont décédées dans nos circonscriptions en raison d'accidents de cyclisme. Un euh, père et sa fille ont eu un presque accident à Waterloo dans ma circonscription hier. La jeune fille a essayé de, les, de, faire, euh, le, de, de contourner un camion qui était, qui était stationné dans la piste cyclable et elle, le, le camion s'est mis en, à bouger et s'est presque fait écraser. À Waterloo, il n'y a aucune euh, barrière entre la route et la, la piste cyclable. En fait, la piste cyclable ressemble très beaucoup à euh, des euh, espaces de stationnement à Kitchener. Tant qu'on n'aura pas l'infrastructure sur nos routes, nous n'aurons pas euh, de sécurité. Nous avons besoin de, de financement pour cette infrastructure. Le, les chefs, le gouvernement devrait protéger les cyclismes, mais de ce côté, on ne montre absolument aucun leadership. Nous avons besoin d'une approche inclusive. C'est ce que méritent nos enfants. Merci. Déclaration des députés. Député de Peterborough, Kawartha. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour célébrer le 70e anniversaire de George et Audrey Reid, deux personnes qui vivent dans ma circonscription. Ils viennent du Pays de Galles. Ils se sont relocalisés à Ennisbury après la Seconde Guerre mondiale, où ils vivent maintenant. George a 91 ans et Audrey aura 90 ans plus tard cette année. George est quelqu'un à qui nous devons beaucoup Puisqu'il a servi dans la marine marchande au cours de la Seconde Guerre mondiale sur le Stainwell. Le Stainwell aidait à bloquer les sous-marins avant qu'ils qu ne se lancent dans les bas de gare Il a aussi travaillé sur un, un porte-avions. Et il était un soldat sur les plages de Normandie au cours du jour J et il a fait partie de l'opération de la marine marchande, c'est-à-dire des services qui ont préparé le jour J du débarquement de Normandie. Dans ma circonscription, on a vraiment un héros canadien. Et je suis très fier de dire que c'est quelqu'un que j'ai rencontré et qu'il fait, je le compte parmi mes amis. Merci. Yeah. Déclaration des députés. Député de. De Kiwetnook. Uh, uh, Monsieur le Président, uh, j'ai vu. And, uh, je suis uh, le député asked, de. Uh, au cours des dernières sessions, j'ai entendu parler grandement du gouvernement pour la population. Je suis du nord de l'Ontario. J'ai 27 communautés où on ne peut, qui ne sont atteignables que par avion, là en grande partie des Premières Nations. Et lorsque j'ai parlé aux gens de Kiwetnook, ce sont les gens du nord. Parfois, le système qui est là dans le nord, nous donne l'impression d'avoir été oubliés du système ontarien. Et je sais que lorsque l'on parle de logement, d'infrastructures, du manque de logements, de la surpopulation, vous savez, parfois, quatre familles vivent dans un appartement à deux chambres. Lorsqu'on parle d'accès à de l'eau propre, une collectivité de ma circonscription, est sous un avis de bouillir l'eau depuis 23 ans. Lorsqu'on parle des qualités, lorsque l'on parle d'un gouvernement pour la population, et il faut que ce soit pour ma population aussi. Donc, lorsque l'on parle d'un accès aux forces policières appropriées, est-ce qu'on fait partie de l'Ontario? Est-ce qu'on fait partie de cette grande province? Lorsque l'on parle des Premières Nations? Merci. Déclaration des députés. Député de mississauga Welland. Bon après-midi, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. Quelque chose de très près pour moi, qui m'est cher. Une promesse que j'ai faite longtemps, même avant d'être devenu candidat. Dans ma circonscription de Mississauga-Malton, le taux de chômage chez les jeunes est d'environ 25 à 28 des jeunes à Malton se sentent exclus et ne sont pas impliqués dans des activités parascolaires. Ces deux chiffres sont plus élevés que la moyenne de la Ville. Lorsque j'ai lancé ma campagne, j'ai promis de travailler sur ces questions. Monsieur le Président, mon bureau a déjà lancé ce processus. Nous avons déjà commencé à travailler avec le conseil municipal et notre coordonnateur de la jeunesse qui est là pour régler ces problèmes Merci au sein des jeunes. Monsieur le Président, je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui a fait tellement une semaine que nous avons répété plusieurs fois promesse faite, promesse tenue. Je suis très fier de dire que non seulement est-ce qu'on a livré la, la marchandise ici en chambre, on a même prouvé, au niveau des circonscriptions, que l'on livre la marchandise. C'est un autre exemple ici dont je parle, qui est une promesse faite, promesse, promesse tenue. Dans quelques années, j'aimerais me tenir ici devant vous et de citer les données qui représentent la réussite de nos efforts. Merci. député d'Algoma Menutula. Bon après-midi, Monsieur le Président. J'aimerais vous faire savoir que robotique se porte très bien. À le conseil scolaire catholique du nouvel ontario ont compétitionné à Louisville, Kentucky, à les compétitions VEX IQ Challenge World Championship, les 400 meilleurs étudiants des de écoles élémentaires de 42 pays à travers du monde ont compétitionné pour le, le championnat. Pour se rendre au championnat, ils ont compétitionné au niveau provincial. L'équipe Les Petits Loups, Ashton Summers, Miles Medill et Katie Mason ont pris la huitième place dans la division junior, les grades 3 à 5. Et les Grands Loups de l'équipe de Luc Dallaire, Frédéric Aguirre-Lévesque et Liam Spatchek ont pris la quatrième place dans la division intermédiaire de les grades 6 à 8. Félicitations! Also, teachers are the de plus, les enseignants sont ceux qui euh, mènent nos étudiants et leur enseigne. Chris Mera est l'enseignant de wasi Agui Mimicon et il a, il a été reconnu par euh, le, le, les prix du premier ministre pour avoir enseigné les aux jeunes euh, des Premières Nations. Ces étudiants n'en sont qu'à leur quatrième année. Pour, ils ont été reconnus pour leur. Euh, Zabilité en robotique et ont gagné le prix de l'inspiration chez les jeunes. Ces étudiants ont participé dans la création, la fabrication et le, la programmation. J'aimerais parler de Chris Mara encore une fois, un enseignant n'est jamais rémunéré, jamais reconnu dans sa vie en ce qui a trait au travail, de l'effort qu'ils impliquent dans leurs écoles et auprès de leurs étudiants. C'est toujours par après s'ils en ont la chance, euh, qu'ils rencontrent leurs euh, étudiants dans un café et où leur étudiant leur dit « Vous savez quoi? Vous avez fait une différence dans ma vie. Vous savez quoi? Vous avez eu une, influ une influence. Et vous savez quoi? C'est parce que vous étiez mon prof de science que je suis devenue médecin, scientifique, peu importe. Les enseignants sont importants. Il faut les reconnaître plus et leur donner les outils pour inspirer nos enfants. Merci. Déclaration du député, député de Mississauga-Streetsville. Monsieur le Président, le 20 et 21 juillet, Mississauga Suga a été l'hôte d'un événement inter, international où des milliers de personnes se sont rassemblées à Celebration Square. La célébration de deux jours a célébré le divertissement, la culture et la nourriture sud-asiatique. Le festival crée beaucoup d'emplois à long terme. 30 postes pour les jeunes de façon saisonnière donnent beaucoup de possibilités à plus de 300 bénévoles par année, ainsi que plusieurs animateurs. C'est un festival qui appuie plusieurs entreprises de Mississauga. Je, le, mes collègues de Mississauga-Irendale et Mississauga Lakeshore étaient présents. Et notre premier ministre Doug Ford, nous espérons, sera là l'an prochain avec tous mes collègues. Des événements tels que celui-ci ne sont pas créés sans des euh, centaines d'heures de travail acharné. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir l'organisateur, Sina Sacha. Randy Pressin et Movie Katan. Leur dur labeur et leur détermination a été récompensée. Votre contribution à notre communauté a fait en sorte que Mississauga l'Ontario soit un meilleur endroit où vivre, travailler et jouer. Merci. Déclaration du député. Député de Barrie-Innisville. Merci, M. le Président. Anne et Larry Kell, qui sont ici aujourd'hui avec nous, ils viennent de ma circonscription, et ont toujours fait passer à l'avant-plan leur collectivité. Il n'y a aucun meilleur exemple de que ce qui s'est passé le 20 juillet, lorsqu'un feu a été déclenché à Ennisville cet après-midi. C'était un feu d'herbe qui a été poussé vers quatre acres de champs. Larry a décidé lui-même d'aider. Il a demandé à son personnel sur sa terre agricole de remplir le tracteur avec les plus grands disques qu'il qu possédait. Il a ensuite monté dans ce tracteur de 6 ans, de 350 euh, chevaux. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est dirigé directement vers le feu, dans l'incendie, et en quelques secondes, il a été en mesure euh, de diminuer cet incendie qui aurait pu affecter plusieurs parts de la collectivité. Il ne s'est pas arrêté pendant 90 minutes afin de détruire ce, ce, cet incendie. En raison de ces gestes, les premiers répondants ont été en mesure de se concentrer sur la euh, c'est un excellent exemple de nos premiers euh, répondants qui travaillent avec la collectivité main dans la main. J'aimerais que tout un chacun ici honore le courage de Larry Cowell et ses gestes. Merci d'avoir sauvé notre collectivité. Thank you. Merci, déclaration de député. Nickel -Belt. député de Nickel -Belt. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de partager avec la Chambre une, un, un problème qui se produit dans nos petits hôpitaux ruraux. Ces petits hôpitaux desservent la majorité de la population de ma circonscription et dans les régions rurales et du Nord. On leur a promis une augmentation de 2 de leur budget et malheureusement ces hôpitaux continuent à obtenir la même quantité d'argent que ce qu'ils recevaient auparavant. Bien qu'ils aient signé un accord de redevabilité qui montre qu'ils ont déposé un budget qui nécessitait une augmentation de 2 mais ils n'ont toujours pas reçu cette augmentation. Vous vous rappellerez aussi qu'il y a 20 millions de dollars qui sera investi dans nos hôpit petits hôpitaux ruraux, par le Fonds d'innovation. Ces fonds viennent aussi avec des contraintes afin que les hôpitaux travaillent sur ces projets. Mais malheureusement, cet argent ne bouge toujours pas. J'ai eu le plaisir de demander à la ministre de la Santé de euh, son aide sur cette question. J'espère que l'aide viendra rapidement, car il y a près de 50 petits hôpitaux qui se posent la question de savoir si les accords qu'ils ont signés avec le gouvernement seront honorés ou s'ils devront Vivre un budget déficitaire. Merci. Déclaration de député, député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. En fin de semaine, j'ai eu le plaisir d'aller à plusieurs événements culturels locaux à Richmond Hill. J'ai été à la foire musulmane célébrée par la communauté musulmane, le festival d'été à Times Square, où il y a eu de la danse et de la nourriture, le fait saillant a été la célébration de la course de la paix dimanche à un, qui faisait partie du temple Vichou Cette course est un relais mondial qui fait la promotion de la paix universelle depuis sa conception en 1987. La course a couvert près de 150 pays. Le, la torche a été transportée sur 130, 632 000 km et c'est une course qui souligne toute cause politique et montre la bonne volonté des populations de toutes les nations. Monsieur le Président, étant donné la violence de Toronto, je suis heureuse de voir une telle harmonie et force parmi nos groupes religieux et culturels. Il est important que nos collectivités demeurent fortes et liées, peu importe nos différences. De se rassembler en tant que communauté, le fait exactement cela. Merci, Monsieur le Président. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations de députés. Rapport de comité.